Donc bienvenue à tous à cette session on va parler donc c'est une session improvisée euh, qui n'était pas prévue sur l'agenda normalement donc j'espère que ça va bien se passer du coup j'ai pas de slide j'ai que du code euh, on va parler de comment euh, faire des vrais tests d'intégration notamment d'Elasticsearch, mais ça peut s'appliquer à d'autres choses avec une euh, super euh, bibliothèque qui s'appelle test container donc on va voir ça en action pour ceux que je, qui ne me connaissent pas ou je ne connais pas, si, il y en a que je, <rire> euh, je m'appelle David Pilato, je suis développeur évangéliste chez Elastic et je suis dadouné sur Twitter. Après cette session, je vais vous partager euh, notamment ce, cette URL et c'est le, le projet euh, duquel je vais partir pour, euh, pour bah, expliquer la problématique et puis euh, résoudre les problèmes qu'on va avoir derrière. Donc Dans ce projet sur GitHub, vous avez différentes branches et en gros, moi, celle que je vais faire, c'est la branche 0.3. là. Je vais... Donc, si vous comparez ce qui se passe entre la 0.1 et la 0.3, vous devriez à peu près voir même la 0.4. On va aller. Euh, ce, que, ce, que, ce que je vais faire. Euh, quel est le problème Donc, euh, ici, j'ai un test d'intégration que j'ai ré... écrit. Donc, euh, Elasticsearch IT, comme on voit ici. Euh, Qu'est-ce qu'il fait, ce test Il me démarre un client Elasticsearch. Euh, pour ceux qui n'ont jamais vu comment on démarre un client Elasticsearch, ça se passe comme ça. Donc je, je fais qu'est-ce que je fais ici? Je, je crée un builder sur une adresse particulière et puis je peux éventuellement passer des paramètres si j'ai de la sécurité, etc. Euh, là en l'occurrence, donc après mon builder, je le wrap dans un REST high level client qui me permet d'accéder à des méthodes un peu plus avancées, notamment faire euh, info, vérifier que tout marche. Donc ça c'est dans la partie before class, donc je fais ça pour démarrer mon avant mes tests d'intégration. À la fin, j'éteins mon client Elasticsearch proprement. Et la partie test en elle-même, elle est là, c'est un test tout simple. Hein. Euh, J'efface un index dans Elasticsearch en, en utilisant les API dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc je fais un delete request de mon index. Euh, si jamais j'ai une exception et que c'est une erreur 404, ben c'est pas grave, ça veut dire que l'index n'existait pas, donc tout va très bien. Je crée un nouvel index, de toute façon, ici. Et ensuite, j'indexe un document, qui okay. est décliné ici. Un document qui contient, c'est juste un JSON qui contient un champ fou et une valeur barre, c'est tout. Je fais ici ce qu'on appelle un refresh immédiat, de façon à rendre disponible à la recherche mon document juste après cette opération d'indexation, sinon il faudrait que j'attende une seconde. Et j'exécute une recherche sur mon index, et je vérifie que j'ai bien un document. Ok donc très simple comme scénario. Donc si que je lance ce test, ici, ben, en fait il pète, il n'aime pas. Pourquoi il n'aime pas ben, Tout simplement parce que je n'ai pas d'Elasticsearch qui tourne. Évidemment, ici c'est mon problème, c'est que je n'ai pas d'Elasticsearch qui tourne. Alors en tant que développeur, ce que je peux faire, je ne sais pas si je peux grossir ça, si je vais fermer ça et réouvrir, ça doit être bon. Ouais. J'ai un, un, un Docker Compose qui, euh, qui est ici <coughs> sur ma machine, donc je peux faire un Docker Compose Up, si je vous montre ce qu'il y a dans le Docker compose, c'est pas très sorcier, autant qu'il démarre. J'utilise, lancer la version 6.3.0 d'Elasticsearch, donc j'utilise l'image officielle fournie par Elastic de, de, de ce conteneur. Quelques paramètres, je ne sais même pas s'ils sont obligatoires ou pas ceux -là. Et puis j'expose le port 9200. Bon, j'aurais pu lancer en local à la main mon mon, mon projet hein. Elasticsearch aussi dans le loadé, mais là j'utilise Docker. Donc là il a démarré. Je vais réexécuter mon test. On va vérifier que tout marche bien. Ok, donc tout marche bien. Le problème c'est qu'effectivement, euh, en tant que développeur, bah, peut-être que je n'ai pas toujours mon Elasticsearch qui tourne. Et donc quand je vais relancer mon test, euh, bah, ça va me gêner pour euh, mes tests d'intégration. Donc euh, j'ai découvert euh, par hasard à une conférence euh, en Suisse un, un, un talk sur euh, test container. Et j'ai trouvé ça euh, super euh, sympa comme bibliothèque. Et du coup, dans le retour, dans le train, je me suis dit, tiens, et si je développais l'implémentation pour Elasticsearch Et à la sortie de mon voyage, j'avais un truc qui marchait. Et donc, du coup, c'est devenu une bibliothèque qui va prochainement passer sous le giron test-container, quand j'aurai réussi à migrer mon projet Maven en Gradle, <rire> Pas toujours évident. Et euh, donc, pour l'instant, il est chez moi. Et je peux donc rajouter cette dépendance-là. Euh, Elasticsearch Test Container qui dépend lui aussi de Test Container. Donc je, je, je demande la dépendance Test Container Elasticsearch. Qu'est-ce que va faire Test Container Finalement, quand je vais le solliciter, il va me démarrer un conteneur Docker avec euh, ce que je veux, ici Elasticsearch. Et, euh, et je vais pouvoir démarrer ça à l'intérieur euh, de ma classe Java, depuis ma classe Java. Historiquement, Elasticsearch, on pouvait le démarrer on pouvait démarrer un service Elasticsearch depuis des classes java mais on vous a rendu la tâche très difficile et on essaye même de vous empêcher de le faire c'est une très mauvaise pratique de faire ça parce que quand vous faites ça, en fait ce que vous testez c'est un petit bout d'Elasticsearch qui retourne dans votre instance de JVM qui n'est pas exactement la prod et faire des tests d'intégration avec des trucs qui ne ressemblent pas à de la prod je pense pas que ce soit une bonne idée donc du coup euh, l'idéal, c'est de faire tourner un Elasticsearch à, à côté et d'aller l'interroger. Donc là, c'est ce que je peux faire. Maintenant que j'ai ma bibliothèque test container qui est embarquée, ce que je peux faire, c'est de dire, euh, ici, ouais, pourquoi pas, euh, je vais faire, je vais appeler ma classe qui s'appelle New Elasticsearch comment ça container. Ici. Donc c'est la classe qui est proposée par euh, bah, le, le, le jar, le jar qu'on qu a vu tout à l'heure, et je peux même lui dire, démarre avec la version ici 6.3.0 d'Elasticsearch. Okay. On va appeler ça container égal et je vais mettre ça comme un champ. Donc là j'ai une instance de mon container. Ce que je vais faire pendant que j'y pense, c'est qu'à la fin de mon test, si jamais le container avait été créé, il faut que je pense à le fermer quand même, c'est pas mal, donc je vais faire container.close ici ok alors deuxième chose que je dois faire en fait il faut que je démarre le container donc c'est simple, méthode start je fais un start et là je vais avoir un container qui est démarré alors ce container peut tourner sur certaines adresses, exposer certains ports qui sont peut-être pas ceux que je veux, enfin qu'importe donc là ce que je vais faire c'est que je vais dire le host en fait que j'avais en réalité, je vais aller le récupérer du container. Donc je peux dire fais un get host get host name pour récupérer le vrai nom de host sur lequel ce container est exposé. Puis je peux faire pareil pour le port. Je prends mon container, et puis j'ai le premier port qui a été mappé, ça me va très bien. Donc avec ça, avec ces deux trucs, maintenant quand il va me démarrer mon client, il va utiliser ces deux propriétés que je, que je récupère du container pour, euh, pour euh, créer mon client comme tout à l'heure, vérifier que ça marche bien et passer mes tests donc on va exécuter ça, on va voir ce que ça donne donc là Alors vous allez voir évidemment hein, quand je démarre, euh, ça peut prendre un petit peu de temps donc voilà que fait test container le projet, c'est un petit peu ça il se connecte à Docker il vous devez avoir une version minimale, il démarre mon Elasticsearch 6.3 il attend que le container tourne, et si le container tourne bien, normalement, au bout d'un moment, il va passer les tests. Voilà. Donc, le container tourné, vous voyez, donc il est sur localhost 32777, c'est le port qu'il utilise, et il m'a bien appliqué mon scénario, et tout va bien. Okay. Alors, il pourrait arriver, quand même, que vous disiez, finalement, moi, je lance, alors, soit par Maven, soit euh, ici, euh, avec Fabricate, comme plugin Maven, par exemple, ou ici à la main, euh, je, je fais tourner mon, mon, mon Elasticsearch localement parce qu'à chaque fois que je démarre un Docker, quand même, c'est un petit peu lent. Donc une bonne pratique, enfin, en tout cas ce que j'ai trouvé comme pratique intéressante, c'est de dire, bah, peut-être qu'on devrait avant de démarrer le conteneur, vérifier si par hasard il n'y a pas déjà un conteneur, enfin quelque chose qui tourne, un Elasticsearch qui tourne. Donc là je vais juste faire un, un try avec des ressources euh, donc, comment il s'appelle Il s'appelle REST High Level Clients je vais l'appeler ES Temporaire c'est un new REST high-level client avec mon builder. Okay, Celui-là, je le foutre là. Donc avec mon builder. Et là, ce que je vais simplement faire, je vais faire hein, euh, bah, ce qu'on a fait ici. Client.info pour vérifier que, bah, est-ce que j'ai déjà quelque chose qui tourne ou pas. Et si j'ai rien, je vais catcher une exception, je n'ai pas fait gaffe, ça doit être une IO exception, je crois. Euh, si j'ai rien, à ce moment là, c'est là que je vais initialiser mon conteneur. Je vais dire en fait cette partie là, je la mets à l'intérieur, bah, du coup, comme j'ai rien qui tourne et que je veux quand même passer mes tests, bah, du coup je vais démarrer mon conteneur euh, puisque j'ai rien qui tourne. Et du coup, je vais faire aussi autre chose, c'est que je vais réinitialiser mon builder là dedans, puisque du coup, éventuellement, le nom du host ou le port euh, a changé par rapport au, au truc auquel je m'attendais par défaut. Et ensuite, je, je fais le reste. Donc là, j'ai mon euh, Docker qui, qui tourne euh, parce que je l'ai lancé depuis Docker Compose. Si j'exécute le test, qui a été un petit peu long, hein, je ne sais pas combien de temps il a mis celui-là, on voit. Voilà. Ouais, ça a mis euh, une bonne vingtaine de secondes à tourner. Si je réexécute le test, normalement, il devrait être beaucoup plus rapide. Oups, un null pointer exception. Qu'est-ce que j'ai fait Ah, euh, oui, mon client, il s'appelle ESTAMP évidemment donc là c'est beaucoup plus rapide puisque il euh, tournait déjà J'ai pas besoin du coup de lancer euh, test container ça va Alors petite cerise sur le gâteau du coup avec cette stratégie vous pouvez euh, si vous paramétrez tous euh, vos, vos, vos services comme ça avec des variables d'environnement du coup vous pouvez démarrer aussi sur le cloud euh, un, alors, soit si vous avez Elastic Cloud d'entreprise, ou soit sur le vrai cloud un, des instances donc là c'est ce que j'ai fait, j'ai démarré tout à l'heure une instance qui tourne là sur Google Cloud Platform une instance euh, Voxed euh, LU ici j'ai un endpoint Elasticsearch un endpoint Kibana que je vais ouvrir donc, tout ça c'est déployé automatiquement pour vous quand vous êtes dans le cloud vous n'avez pas vu que je me suis, enfin, je me suis authentifié tout à l'heure il y, y, y a un login et un mot de passe à saisir normalement si je fais dans DevTool, je regarde, Bon, j'ai juste un index qui s'appelle .kibana interne, ici. Et si je fais Get scénario il n'existe pas, J'ai pas d'index. Donc ce que je peux faire, comme tout est paramétré maintenant, je peux aller prendre mon autre scénario ici, passer les paramètres de test. Vous n'allez pas trop les voir, je vais zoomer un peu. C'est où C'est celui-là, Contrôle. Je passe tous les paramètres de test, le host sur Google, le port, etc. Mon login, mon mot de passe, si vous prenez une photo, bah, de toute façon c'est enregistré. Mais je vais détruire l'instance, ne hein, vous inquiétez pas. Euh, Passez tout ça en paramètres et du coup maintenant, refaire mon test. Donc si vous avez une instance dans l'entreprise avec Elastic là où l'entreprise, là le fi était avec moi, c'est bon. Donc il s'est bien connecté sur un cluster qui tournait en version 6.3, c'était bon. Et il a bien fait mon scénario. Je vais vérifier quand même que ça s'est bien passé. Si je fais get scénario underscore search, voilà, j'ai bien euh, mon résultat. J'ai fini avec mon cookie. Euh, Rappelez-vous du repository. Enfin, je vais tweeter à ce propos. Si vous voulez revoir ce que j'ai ce que j'ai fait ici, c'est le repository à regarder. Et puis, bah, merci de votre présence au dernier moment. <rire>